Bonjour à tous, nous sommes le 1er janvier 2021, on débute une nouvelle année et malgré que l'année 2020 est très très difficile, je dirais pas au niveau des bourses parce qu'au niveau des bourses c'est l'euphorie due à la Fed qui a continué à injecter de manière assez importante c'est du jamais vu là, que la Fed a injecté vraiment pour faire en sorte que les systèmes les systèmes boursiers, autant au niveau des bons du trésor, soutenir financièrement tout ce qui pouvait être soutenu. Donc, on a eu un éclatement littéral des bourses, surtout des titres technologiques. C'est du jamais vu, euh, mais tout simplement, ce que j'aimerais regarder euh, aujourd'hui avec vous en cette première journée de janvier euh, 2021, euh, c'est regarder les devises et vous donner la raison pour laquelle vous avez probablement vu que les titres que j'achète euh, euh, ben, depuis la dernière année surtout... Là, euh, J'ai acheté quelques titres américains dans le passé, mais en ce moment, je me trouve à me concentrer uniquement sur des titres canadiens. Euh, la raison est très très simple, c'est à cause de la devise américaine. Euh, euh, dans le fond, je pense que la descente euh, aux enfers de la devise américaine est loin d'être terminée. Et je vais vous montrer un peu une comparaison euh, avec euh, notre devise canadienne, l'euro, euh, tout ça. Quoi comment euh, que c'est euh, qu'on peut voir que les autres devises euh, en contraire à la devise américaine qui se trouvait être la référence depuis les accords de Bretton Woods en 1944. Euh, C'est la devise américaine vraiment qui euh, inonde littéralement euh, la planète. Donc euh, la devise étant la référence euh, qui avant en 71 avec Nixon qui a séparé ça, était basée sur l'or comme vous le savez. Donc euh, là aujourd'hui on se trouve avoir une devise euh, qui euh, qui Abonde littéralement dans tous les pays de la planète. Et c'est encore la plus grande, le, le, le plus grand le bassin de devises, la devise américaine. Mais quand même, la contrepartie de tout ça en inondant encore euh, euh, la planète de devises. Parce que dans le fond, il faut, faut bien, bien comprendre que la Fed, euh, c'est la plus grande banque centrale au monde. Et la Fed dirige la planète. Il faut vraiment, vraiment le comprendre. Que dans le fond, euh, il y a aucun gouvernement sur la planète, ou même l'Europe, euh, qui peut émettre autant de devises, de, de dollars euh, que les Américains. Et euh, la contrepartie de tout ça, c'est que la devise baisse, parce que dans le, dans le fond, la devise devient de, de plus en plus dévalorisée euh, comparée aux autres euh, devises. Et euh, c'est la raison pour laquelle euh, c'est précaire, très très précaire. Et là, on parle, euh, Biden a dit qu'il voulait... Euh, euh, arrêter les paiements des des étudiants les dettes étudiantes on veut vraiment nettoyer un peu euh, un peu toutes euh, les États-Unis de euh, des dettes qui euh, selon eux empêchent la la consommation et c'est vraiment partie, parce que dans le fond il y a beaucoup beaucoup de dettes d'étudiants qui paralysent plusieurs personnes qui sont jeunes qui sont en état de de consommer des de, tactiques et à cause de cette paralysie-là, euh, ils ne peuvent euh, poursuivre euh, leur rêve euh, parce qu'ils sont surchargés de dettes, euh, les dettes étudiantes. Et il faut se dire aussi qu'aux États-Unis, euh, les écoles sont très, très chères et maintenant, on remet en, en doute même euh, plusieurs de ces universités-là euh, parce qu'ils n'ont pas fait le travail et au contraire, on... On sélectionnait des personnes en fonction du revenu. C'est un scandale qui est sorti en 2020. C'est sûr que vous ne verrez pas ça dans les médias traditionnels. Personne n'en parle. Mais euh, lorsqu'on fouille un peu, j'en ai parlé un petit peu, mais en tout cas, c'est ça. C'est que, dans le fond, euh, le, le, la paralysie due à la crise du COVID a fait en sorte de ressortir un problème qui était déjà existant. Euh, c'était existant aux États-Unis, c'était existant dans le sud beaucoup sur la planète, ce sont les dettes. Les dettes, on parle des dettes de cartes de crédit, de dettes de prêt pour au niveau des États-Unis, dettes automobiles aussi. Dettes automobiles, faut vous dire que c'est une très, très grande dette pour plusieurs. Et euh, les automobiles, maintenant, on peut mettre ça sur 7, 8, 9, euh, je pense que 8 c'est 8 ans hein, peut-être, peut-être qu'il y en a plus que ça. Donc, il n'y a aucun problème, on met ça sur très très, très, très, très long terme et on ne paye pas. Donc, on va commencer par regarder, bien entendu, la première devise qui se trouve être la devise américaine, laquelle, euh, on va aller voir ça comme ça, on va transférer ça, devise américaine, euh, qui se trouve être euh, la devise principale sur la planète, et c'est euh, celle qui est la plus abondante. En 2020, je vous avais parlé, j'avais tracé cette longue, longue, longue... Euh, Ligne ici, euh, on peut peut-être… enlever euh, ça ici, les moyennes mobiles, on va plus clair. Euh, on avait tracé une longue, longue ligne ici de tendance et cette tendance-là a été euh, brisée. Et euh, il faut peut-être chercher des similitudes de ce qui s'est passé dans le, dans, le, dans, le, dans le passé pour euh, peut-être comprendre euh, comment la devise américaine est… Euh, peut se dévaloriser, euh, on pourrait aller un peu plus loin que, là, malgré mon graphique s'en euh, euh, va, dans les années 80, 85, 86, euh, on a eu une dévalorisation de la devise américaine, cette valeur que je pas plus long dans ce graphique-là sur TradingView. Mais euh, quand même, on, on se trouve avoir eu une baisse jusqu'à dans, dans les années 92, 96, 97, 98. Et là, on a eu euh, euh, une montée assez importante de la devise due à la hausse des taux d'intérêt. Parce qu'on avait eu une très grosse hausse des taux d'intérêt dans les années 80. Euh, donc, euh, avec le, le, le président de la Fed de ce temps-là... Euh, Paul Volker. Euh, donc euh, on, on est descendu ici, euh, la devise a descendu. Et quand on a eu, parce qu'on faut pas oublier qu'on était en grande, grande, grande euphorie, euh, surtout, ben, euh, presque des années 80 jusqu'aux années 2000, mais surtout dans les années 95, 96, 97, 98. C'est la bulle des technos et on a explosé ici littéralement euh, euh, au niveau de la devise américaine aussi. Et euh, 2000, euh, ben, c'est le crash, le fameux crash de l'an 2000 qui était le crash des technos. ben là, tout est dégringolé et euh, on a tout de suite agi en injectant de la liquidité dans le système encore... Euh, on débutait cette grande série-là là, dans la décennie là, 2000. Là. Donc, on a injecté de l'argent dans le système, baissé les taux d'intérêt, acheté des bons du trésor. Et les taux d'intérêt ont commencé à, à baisser d'une manière assez rapide. Euh, on va aller les chercher parce que c'est assez important. Je vous en avais parlé euh, la dernière fois. Euh, excusez, ça ne sera pas long. Les taux, c'est ça ici taux d'intérêt se sont mis euh, à dégringoler c'est les années 80, en contrepartie avec le dollar américain. Euh, donc, euh, dans les années 95, on voit très très bien ici à... jusqu'à 2000, là, on a eu une montée. Et ensuite, on a eu une dégringolade et c'est là qu'on voit que les taux d'intérêt, la Fed a été obligée de baisser les taux d'intérêt. On a eu une reprise en... Après, là, en 2003, après la, la, la fameuse guerre là, euh, du Golfe que Bush avait dit que c'était gagné pour les Américains. Et euh, de 2003 jusqu'en 2007, <coughs> sur la devise, on va retourner voir ça tout à l'heure, on est monté en taux d'intérêt. Et ensuite, on a eu le fameux crash de 2007-2008, la crise des subprimes. On a baissé et on est resté un long bout de 2008 jusqu'à 2015-16 euh, euh, avec les taux d'intérêt à côté au plancher. On a eu une petite remontée en 2016, on pensait que tout repartait, mais là, qu'est-ce qu'on a connu euh, de 2019, même hein, quand on a commencé à baisser les taux d'intérêt, je me souviens encore, parce que euh, Trump avait fait des remontrances à Jérôme Powell, parce que Powell voulait continuer à monter les taux d'intérêt et les marchés n'ont pas aimé du tout et l'ont exprimé, et Powell est retombé euh, bien soumis à la baisse des taux d'intérêt. <rire> et euh, là, on est dans cette situation-là. Donc, euh, le plateau qu'on a connu ici, c'est pour des années qu'on va connaître euh, les taux d'intérêt bas. Donc, ça, c'était pour vous donner le schéma euh, au niveau des euh, taux d'intérêt relatifs à la devise américaine. Donc, euh, c'est ce qu'on a connu ici. Là. On a euh, de 2003 jusqu'à 2007. Ensuite, euh, comme je vous dis, on a eu une remontée des taux d'intérêt euh, de la devise américaine en remontant les taux d'intérêt ici et euh, là, on pensait que tout était beau, et notre fameux euh, crash, euh, ben notre crash, oui, qui est arrivé en mars euh, 2018, enlevé le côté euh, crise du COVID, là, on vient revient rien qu'au crash, eh bien, là, c'est ça, on est en train de vivre ça, et on n'en est qu'au euh, qu début, là, parce que, dans le fond, euh, les descentes que le dollar américain a connues euh, euh, durant euh, plusieurs années, là, lors des... on analyse simplement mettons, de 80 jusqu'à 95, une descente du dollar américain, euh, une descente aussi des taux d'intérêt, ça suit. On avait eu une remontée en 2000, on a eu une descente du dollar américain, la devise parce qu'on le c'était le crash de l'an 2000 et la, la Fed a imprimé en fou euh, pour son début d'impression monétaire là, et acheté des bons du trésor américain donc euh, ça fait baisser les taux d'intérêt et euh, euh, la dernière euh, 2007 aussi un autre baisse du dollar, baisse des taux d'intérêt, et 2020, où on est rendu là, on voit baisse des taux d'intérêt, et ça va rester très très longtemps, et baisse du dollar. Et c'est là qu'il faut à, à savoir que le dollar est loin d'avoir terminé sa course. On peut, comme je vous dis, je fixe le 88 ici du DXY, comme hypothèse qu'on pourrait être à ce ce niveau-là comme un petit rebond, parce que ici on se trouve avoir un creux, mais euh, <coughs> ensuite de ça, on va continuer à descendre probablement, parce que les taux d'intérêt ne, ne monteront pas, on va continuer à imprimer de l'argent euh, euh, d'une manière euh, éhontée, euh, dans le, on va injecter ça dans le système, on, comme là, on parle qu'on veut payer les dettes étudiantes, euh, c'est au printemps, l'hiver va être sombre, mais le printemps pourrait être très, très, très... Euh, euh, on va dire rafraîchissant au niveau monétaire, il va y avoir des dollars qui vont pleuvoir un peu partout. Donc, euh, on revient à ce que je vous disais, les autres devises euh, par rapport au dollar américain, vu que c'est lui qui est la référence depuis 1944, le dollar américain se trouve euh, à être en contre... Ben, euh, si le dollar monte, les autres devises descendent. Si le dollar descend, les autres devises montent. Bon, il y a d'autres paramètres là aussi, mais euh, c'est surtout ça. Donc, ce qu'on va faire à la prochaine, euh, les prochaines euh, clips, là, on va regarder les, euh, les différentes devises. On va commencer par... Euh, bon, on peut commencer par l'euro. On voit ici, ben, l'euro a été créé dans les années 2000. Euh, donc, on se trouve avoir la première... Euh, euh, première grande montée de l'euro, je me souviens encore jusqu'à 2000 et on est on est allé vraiment en haut l'euro, c'est en 2008 qu'on a connu le, la, la, la, la hausse et là, une dégringolade tout ça, mais on descend depuis ce temps-là, euh, on a eu 2014-2015 l'euro euh, dégringolé, puis il y a d'autres raisons aussi, c'est pas simplement euh, dû au fait qu'on est avec le... le, le la devise américaine, là. il y a des raisons comme que vous savez très bien les Européens qui m'écoutent. Euh, C'est des raisons politiques qui font en sorte que l'euro est, est remis, euh, <coughs> excusez, en cause, euh, <coughs> est remis en question, excusez. Euh, donc, euh, mais pour l'instant, l'euro euh, remonte contrairement au dollar américain. Et ici, on semble avoir creusé un, un long, euh, bon pas nécessairement, c'est un grand W. Là. Euh, on va voir, mais dans le fond, l'euro, euh, le dollar américain continue à baisser, l'euro va continuer à monter. Euh, on va aller voir le dollar canadien, euh, qui est à peu près la même chose. Euh, Puis, il faut pas oublier que dans les années, euh, ben on a eu une parité ici, ça je me souviens encore, euh, avec euh, le dollar canadien valait même un peu plus que le dollar américain. Euh, c'est arrivé dans ces années-là, 2000... Je pense que c'est 2008, justement. Là. Euh, dans ces coins-là, c'est arrivé bien ben avant, là, dans les années 90, mais euh, que notre dollar à, à canadien était en parité avec le dollar américain et on pourrait, à long terme, retrouver la même situation. Comme je vous dis, euh, on n'a pas encore monté excessivement, mais euh, même ici, même si au Canada, on imprime beaucoup, beaucoup, mais vu qu'on est en comparaison au dollar américain, ça va continuer à monter. Peut-être qu'on reprendra pas la parité, mais le dollar américain... Euh, à canadien, excusez, va monter. C'est la raison pour laquelle j'ajette mes titres en dollars euh, euh, canadiens. Je vois, ben en ce moment là, c'est cette période-ci de, depuis un an là, c'est le, sur le TSX, c'est sur à Vancouver aussi. Euh, Puis la raison est encore plus simple, c'est que je fais mes scans là, de ce temps-ci J'ai racheté. Euh, beaucoup d'actions dans les métaux. Et lorsque je fais mes scans, je ne m'occupe pas des secteurs. Et ce qui ressort le plus, c'est vraiment euh, les, euh, les titres euh, de minières, de minières d'or, d'argent et de cuivre aussi, mais surtout or et argent. Donc, euh, je le vois très, très bien au niveau euh, euh, de mon analyse là, sur le long terme. On est reparti à la hausse. Donc, c'est la raison pour laquelle j'achète je euh, des, euh, des titres, euh, des minières euh, canadiennes, euh, canadienne à Toronto et à Vancouver. La Leaf Sterling, euh, elle aussi avait, c'est la même chose, contrepartie du dollar américain, et elle avait baissé et là, on est en revirement. Donc, il euh, faut se dire aussi que les, euh, les devises, euh, euh, c'est du long terme. Ça, les, les graphiques se déplacent, c'est très lent lorsque ça se déplace. Ça, ça se trouve être le yen japonais, euh, qui s'en va à la hausse, ici, la même chose, donc, euh, bon, pour aller voir euh, l'Australie, c'est la même chose, Nouvelle-Zélande, c'est les principales devises, non? ça c'est la Suisse, c'est le franc suisse euh, qui est encore plus fort lui qui avait pas connu parce que lui, il avait pas connu une dégringolade comme les autres devises mais euh, c'est ça. donc on se trouve à avoir une, une, une situation euh, en 2021 où le dollar va probablement parce que la banque centrale va continuer à imprimer de la monnaie c'est sûr euh, le dollar le dollar va connaître encore de la faiblesse euh, euh, le dollar va, euh, va perdre du, du terrain encore, le dollar américain. Donc, euh, si on achète des actions dans d'autres devises, euh, peu importe lesquelles, que ce soit moi même euh, le, en, en Europe, là, euh, avec des... Non, pas de, des actions avec euh, du... Euh, euh, des dollars américains, euh, des actions américaines, mais avec on a plus de chances, si on a une bonne analyse technique et fondamentale, de, de, de faire des bons gains, parce que dans le fond, on a deux effets multiplicateurs. On dit que l'effet de la, la devise est pas très, très importante lorsqu'on achète des actions. C'est vrai. Par contre, lorsqu'on voit que, par exemple, le dollar dégringole d'une manière rapide comme ça, euh, euh, rien qu'avec le taux de change, euh, on est perdant. Donc, si on achète une action euh, canadienne ou... Plus européenne, peu importe, avec des devises canadiennes ou des devises européennes, peu importe où ce que vous êtes, vous avez un petit effet multiplicateur. Si le dollar américain s'en va de même, votre action monte, mais en plus, comparé au dollar américain, ben vous avez plus de richesse, plus de pouvoir de, on va dire, pouvoir d'achat dans le fond. Donc c'était peu ma vidéo aujourd'hui donc faut pas oublier toujours garder en vue que le dollar américain va probablement poursuivre sa descente en 2020 et euh, euh, le même scénario euh, continue action euh, euh, dans les mines mines d'or, d'argent, de cuivre, de zinc, euh, de nickel euh, euh, c'est le secteur les secteurs que je vois qui qui, qui vont probablement exploser très très bientôt. Donc euh, on suit ça en 2021 et on se revoit très très bientôt.